On va pas continuer à manifester tranquillou comme ça pendant encore de nombreuses années, donc ça va, ça va vraiment bouger et puis il faut nous rejoindre. Si Les jeunes n'agissent pas, il euh, n'y a rien qui va changer et euh, c'est notre futur donc euh, il faut agir maintenant et pas plus tard. On arrive petit à petit à se faire entendre des politiques et ils arrivent petit à petit à nous amener des, des changements. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Le système actuel, il va pas du tout avec ce qu'on Et donc Il y en a qui voudraient nous aider, mais qui sont un peu coincés dans le rôle de politique. Mais, et il y en a qui ne veulent pas nous aider aussi. <rire>